d'un chef de juridiction c'est un métier euh, assez particulier donc je préside à l'heure actuelle une cour administrative d'appel euh, après avoir présidé euh, trois tribunaux administratifs et après avoir fait une carrière euh, de rapporteur et de rapporteur public puis de président donc au sein des juridictions administratives quelles sont mes, mes responsabilités dès, désormais donc en tant que, que président de la cour administrative d'appel de, de lyon euh, tout d'abord euh, veiller à ce que euh, la cour euh, remplisse son, son rôle c'est à dire euh, nous recevons des requêtes quotidiennement. Il nous faut juger quotidiennement également les dossiers qui nous sont soumis par les parties. Et le rôle du président, assisté par une greffière en chef, assisté par l'ensemble des équipes de la juridiction, c'est de faire en sorte que celle-ci remplisse véritablement son rôle et juge les affaires qui lui sont soumises. Le rôle du président assister là encore de, du greffier en chef, de la greffière en chef, c'est bien évidemment de veiller aussi à ce que l'ensemble des personnels de la juridiction puissent travailler dans de bonnes conditions. Ce n'est pas toujours un exercice facile, il nous faut gérer des moyens qui sont limités, il nous faut gérer des situations qui sont parfois compliquées, mais c'est je crois vraiment pour moi la principale responsabilité d'un chef de juridiction, c'est de faire en sorte que les l'ensemble des collègues et plaisir à venir au sein de cette juridiction pour y travailler donc au quotidien. Et puis il y a peut-être une troisième dimension dans le rôle du chef de juridiction qui est de veiller à ce que les relations que cette juridiction entretient avec l'ensemble de ses partenaires soient des relations réelles, approfondies, soit des relations de qualité. Une juridiction aujourd'hui ne peut plus être refermée sur elle-même. Euh, nous jugeons des faits de société, nous jugeons des questions qui sont importantes, et euh, il nous faut aussi euh, conserver une certaine ouverture euh, sur la société pour la connaître et pour pouvoir euh, juger euh, ses affaires donc, dans euh, de bonnes conditions. Euh, L'équilibre est parfois difficile à trouver parce qu'une juridiction doit aussi euh, euh, préserver son indépendance, enfin préserver l'indépendance des, des magistrats, et toute la difficulté est de trouver le juste équilibre entre cette ouverture sur l'extérieur, les relations que nous devons nouer avec les partenaires, et puis l'indépendance de la juridiction qui suppose aussi un certain retrait, une certaine protection de l'ensemble des agents de façon à ce que nous soyons à l'abri de pressions qui pourraient influer sur notre, sur notre jugement. Donc voilà rapidement résumé quelles sont, je dirais, les principales responsabilités d'un chef de juridiction administrative aujourd'hui. Mon parcours, finalement, est assez peu original. J'ai bien évidemment fait des études juridiques, il y a déjà un certain temps, et j'ai poursuivi ma scolarité jusqu'à l'obtention, à l'époque, d'une maîtrise, c'est-à-dire d'un bac, bac plus 4, maîtrise spécialisée en, en droit public. La voie d'accès euh, que j'ai choisie donc c'est celle du concours direct, concours qui a évolué depuis mais qui a conservé donc une caractéristique qui est d'être un concours très technique, euh, très largement orienté pour ne pas dire totalement orienté euh, sur le droit public. Euh, donc c'est un concours finalement qui est à la fois très exigeant mais aussi peut-être moins compliqué que d'autres à préparer dans la mesure où euh, il faut se concentrer donc sur le droit public, certes foisonnant, assez vaste, mais que sur le droit public et pas sur d'autres matières comme l'économie euh, ou bien la culture générale. Même si aujourd'hui, euh, il y a à côté des épreuves techniques, il y a une épreuve d'entretien avec le jury qui s'apparente, euh, on va dire assez largement, à une épreuve de recrutement, euh, euh, une épreuve d'embauche si je puis dire où sont appréciées euh, davantage que les compétences techniques, la personnalité, la motivation euh, des, des candidats. Cette voie du concours, aujourd'hui distinguant concours externe et concours interne, euh, est une voie donc, euh, qui est désormais celle qui recrute le plus grand nombre de magistrats chaque année, et euh, qui coexiste toujours avec euh, la voie de recrutement par le biais de l'École nationale d'administration. Et puis d'autres possibilités, ce qui est intéressant parce qu'elles permettent finalement d'accéder à ce corps tout au long de la carrière, tout au long d'une carrière éventuellement, euh, que sont le tour extérieur, qui est une voie de promotion, et puis des, des voies d'accès un peu plus spécifiques, notamment pour les, pour les militaires. Ce qui signifie qu'on peut rentrer dans le corps euh, à la fin de ses études. On peut également y rentrer euh, plus tard, après une expérience acquise en administration, euh, parfois en entreprise. Bien évidemment, la plupart des candidats sont aujourd'hui des, des juristes euh, confirmés, mais il est intéressant pour le corps justement d'avoir cette diversité et de pouvoir à la fois recruter deux jeunes étudiants euh, talentueux et puis euh, des personnes avec une expérience de l'administration, de l'entreprise plus importante. Ce brassage euh, finalement d'origine assez diverse euh, fait je crois l'un des intérêts de notre, de notre corps qui est très diversifié. Alors, Ce qui me motive tous les jours, c'est déjà ce que j'ai indiqué précédemment donc dans les responsabilités qui sont aujourd'hui les miennes. Mais euh, depuis le début de ma carrière, qui est désormais assez lointain, ça fait plus de 30 ans que je suis dans la juridiction administrative, au quotidien ça a toujours été de, de rendre service euh, aux personnes qui nous saisissent. Elles sont dans une situation délicate, elles connaissent des différends avec l'administration qui sont parfois compliqués. Et euh, il est, je crois, très important euh, que nous ne perdions jamais de vue cet aspect-là et que nous nous mettions en situation d'apporter des réponses à ces problèmes, euh, même si ces réponses ne sont pas toujours celles qu'attendent les, les requérants qui nous saisissent. Donc c'est rendre service effectivement euh, euh, à, à ce public. Il y a un plaisir intellectuel euh, indéniable euh, dans euh, l'analyse des dossiers, dans la construction d'un raisonnement. C'est un métier dans lequel on peut faire preuve d'imagination, pour dégager certaines solutions qui peuvent être, qui peuvent être inédites. Et puis c'est un métier où certes on peut être très solitaire face à son dossier, mais où en réalité les opportunités d'échange sont importantes. Nous échangeons dans des moments institutionnalisés, les prédélibérés, délibérés, les séances d'instruction, les délibérés, mais nous échangeons aussi au quotidien, ce que nous appelons la collégialité de couloir, qui nous fait finalement nous rapprocher tous les jours de nos collègues pour pouvoir discuter, certes, d'affaires qui nous occupent, mais peut-être aussi d'autres sujets qui concernent la vie de, de tous les jours. Donc voilà quelles sont, je dirais, les, les principales motivations qui, tous les jours, me, me guident. Et aujourd'hui, bien évidemment, la responsabilité de veiller à ce que la juridiction puisse fonctionner dans de bonnes conditions est sans doute la motivation la plus intéressante et la plus riche. Alors en réalité, non. Euh, parce que ce que j'ai connu euh, durant ces, ces dernières décennies, c'est que la réalité est bien mieux euh, que ce que j'avais euh, initialement envisagé en, en rentrant dans un métier que finalement je connaissais, euh, je connaissais assez peu. Euh, en réalité, je n'ai à aucun moment euh, éprouvé le besoin euh, de, de quitter euh, définitivement donc, ce, ce corps, de quitter définitivement ses, ses, ses fonctions. Euh, tous les jours j'apprends des choses, euh, tous les jours je découvre des questions nouvelles. Le droit n'est pas, euh, pas un monde figé, c'est au contraire un monde qui évolue euh, pas toujours au rythme de la société, parfois moins vite, parfois plus vite. Euh, et euh, il nous faut euh, tous les jours euh, finalement réfléchir à des questions euh, nouvelles, à des questions différentes, ce qui rend finalement euh, cette motivation euh, quasiment euh, intacte. Les motivations que j'évoquais euh, tout à l'heure et une réalité de notre métier qui est, je crois, beaucoup plus diversifiée que ce que l'on peut imaginer. Il y a bien sûr, bien sûr l'activité juridictionnelle mais il y a tout ce qui gravite autour de cette activité juridictionnelle. Les magistrats administratifs ont des responsabilités dans des commissions, ils président des juridictions spécialisées, ils peuvent se livrer à des activités d'enseignement qui sont souvent mutuellement profitables, aussi bien pour l'intervenant que, je l'espère, pour les étudiants donc, auxquels nous enseignons les matières du droit public. Donc une réalité qui, pour moi, est largement au-delà des espoirs que je pouvais à l'époque nourrir. Oui. Certainement, et beaucoup, de, beaucoup de, de progrès ont été réalisés. À l'époque où j'ai fait ma scolarité, il était inconcevable, presque incongru de faire un stage pendant cette scolarité, alors qu'aujourd'hui, les étudiants que je rencontre, les étudiants que j'ai euh, pu avoir en face de moi euh, lorsqu'ils passaient le, le concours de recrutement direct de, de conseiller de tribunal administratif, avaient multiplié les stages euh, en, en administration, en juridiction, dans des cabinets d'avocats, et je pense que c'est quelque chose qui est, très, euh, qui est très important dans la mesure où euh, cela leur permet, je pense, de guider euh, effectivement leur choix euh, professionnel euh, ultérieur. C'est aussi un plaisir et c'est aussi un intérêt pour nous euh, que d'accueillir des, des, des étudiants euh, auxquels il ne s'agit pas de, voilà, de, de donner euh, toutes les informations nécessaires, mais de les sensibiliser finalement aux aux responsabilités qui pourraient être les leurs si effectivement ils rejoignaient tel ou tel, tel, ou tel poste à l'issue de leur de leur scolarité. Donc je crois que nous avons, l'université comme le monde professionnel, tous attiré de gros avantages à ces échanges. Bien sûr, et nous en recevons chaque année. Alors la, la question du niveau finalement de ces du, du recrutement de ces stagiaires peut se, peut se poser. Il est vrai que la situation est un peu différente en cours administratif d'appel. Nous nous prenons de manière préférentielle des stagiaires qui sont en M2, en Master deuxième année, parce que nos, nos dossiers, nos modes de fonctionnement imposent quand même une certaine maîtrise des, des bases du droit public. Mais dans les tribunaux administratifs, euh, il n'est pas rare euh, que euh, parmi les stagiaires que nous sélectionnons chaque année, euh, nous prenions effectivement des, des stagiaires en licence auxquels nous pouvons confier euh, des tâches euh, qui sont peut-être un peu plus répétitives, mais qui n'en sont pas moins euh, in intéressantes et qui permettent de voir comment finalement euh, les juges administratifs euh, travaillent au quotidien. Alors, je serais tout d'abord peu original en leur conseillant quand même de, de travailler. Euh, donc, Je pense qu'il est difficile, effectivement. Euh, la compétition aujourd'hui est importante et euh, là encore, le travail est une des façons finalement euh, d'acquérir tous les éléments, toutes les bases qui sont nécessaires pour, euh, pour la suite. Mais peut-être de manière un petit peu plus hétérodoxe, je dirais que ce qui est important, c'est aussi de, de conserver toujours une ouverture euh, d'esprit, une curiosité. Euh, Travailler, ça ne signifie pas seulement se limiter euh, voilà, à reprendre les cours qui ont été dispensés. Ces cours sont souvent euh, une base, un socle euh, sur lequel les, les travaux personnels, les recherches personnelles des étudiants, leur curiosité euh, pourront faire euh, véritablement évoluer les choses de manière très, très, très, très, très positive. Et puis si j'avais euh, un conseil sur ce parcours universitaire à donner, c'est vraiment celui d'apprendre certes, mais avant tout de comprendre ce que l'on apprend. Il ne s'agit pas d'apprendre de, voilà, des choses juste pour être capable de les ressortir le moment venu, mais bien de comprendre ce dont il est question, quels sont les enjeux qui se dissimulent derrière ces, ces, ces connaissances. Et sur la carrière professionnelle, dans un contexte qui aujourd'hui a quand même aussi très, très largement évolué, d'abord soyez bon, soyez bon dans ce que vous faites. Pour être bon dans ce que vous faites, euh, je pense qu'il faut que vous ayez du plaisir à faire ce que vous faites. Autrement dit, guider euh, le choix euh, professionnel, ce n'est pas simplement euh, euh, être euh, peut-être séduit par un certain nombre d'avantages qui, euh, voilà, qui pourraient résulter de certaines affectations, de certains métiers. Mais c'est être sûr euh, d'avoir un métier dans lequel finalement on aura plaisir à euh, effectuer des, des tâches euh, tous les jours. Et puis un métier aussi, parce qu'aujourd'hui je pense que c'est essentiel, un métier qui permette des évolutions, euh, qui permette euh, finalement, euh, tout au long d'une carrière, tout en restant le cas échéant dans un même corps, ce qui aujourd'hui euh, dans l'administration n'est pas évident, ou dans une même entreprise, euh, si on est euh, sur le monde professionnel euh, privé, euh, de pouvoir euh, exercer des responsabilités euh, différentes. Je reviens au début de mon propos, un chef de juridiction n'exerce plus le même métier que celui qu'il exerçait lorsqu'il était rapporteur ou rapporteur public. Et c'est une richesse de ce corps et de cette profession que d'offrir justement les possibilités d'évoluer de, de cette façon. -là.